Liberta, liberta, liberta, liberta, liberta, liberta, liberta. Non un Mes amis, d'abord, vous remercier toutes et tous pour tous les messages que je reçois depuis la sortie de mon titre, La gente comme Je me lis et je me relis à eux en permanence ils me donnent du courage. Il me donne de la force, il me donne envie de continuer et encore plus fort qu'avant. Parce que je sens en les lisant que vous êtes de ces gens-là qui n'abandonnent jamais. C'est vous qui m'avez fait écrire cette chanson. C'est vous qui m'avez demandé de trouver les mots du cœur. Peut-être parce que les mots de la raison ne sont plus de saison face à un pouvoir aussi inhumain, aussi infâme. Et que... Il faut peut-être les mots du cœur, pour toucher la raison, lorsque la raison déraisonne. Vous savez que je le fais chaque fois que je le peux, quand je vous retrouve sur les routes. Vous savez aussi que si vous ne m'entendez pas davantage, c'est parce que les médias covidistes me censurent. Ils ne se contentent pas d'ailleurs de me censurer, ils m'injurient régulièrement. Ils propagent sur moi des fausses nouvelles. Hein. Je vais le dire en français et pas en anglais, si vous me permettez. Ça fait 43 ans que sortait mon premier album, La Maison du Bonheur. Et dans cet album, toutes les chansons engagées que je chantais déjà. Est-ce que vous vous souvenez de cette émission de Michel Drucker en 1981 J'avais 23 ans et sur son plateau, j'apostrophais François Mitterrand en lui chantant ma chanson, Les mains de Chômeur. D'ailleurs, suite à ce passage, j'ai mis un petit peu de temps à revenir à la télévision. Eh bien, dans cette chanson, je disais « J'ai comme des mains sans lendemain. » Eh bien oui, toute ma vie, je me suis battu pour que les Françaises et les Français connaissent des lendemains qui chantent. Vous savez à quel point je me suis toujours dressé contre la violence. Je me suis toujours dressé contre la haine, contre l'injustice, contre la xénophobie, contre le mépris de l'autre contre l'arrogance aussi des gouvernants. Je suis fier de la France, parce qu'elle a toujours été un phare pour le reste du monde. Elle a toujours éclairé le reste du monde. Et ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est que cette France, que j'aime et dont je suis fier, est gouvernée par des gens qui, tous les jours, foulent du pied sa dignité, son histoire, sa morale, ses valeurs, oubliant que nos parents et nos grands-parents ont versé leur sang pour défendre cette lumière qu'aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent veulent éteindre. J'aime la France, et parce que j'aime la France, je ne supporte pas de voir sa liberté piétinée, je, je ne supporte pas de voir ses libertés fondamentales violées, volées, coûte que coûte. D'ailleurs, comme le dit l'actuel président, cette promesse-là, d'ailleurs, il l'aura tenue. Et quand je me mets en colère, et quand je pose des questions, on me traite de complotiste. <rire> voilà. Pour empêcher tout débat, on me traite de complotiste. J'apporte des arguments, on me répond complotiste. Je ne suis pas complotiste. Je suis questionniste. Et j'ai quelques questions à poser. Pourquoi fait-on croire aux Français depuis le début de cette dite pandémie qu'il n'y a pas de traitement précoce alors qu'il y a des traitements précoces pourquoi a-t-on menti aux Français Pourquoi leur a-t-on dit que cette injection était un vaccin alors qu'elle n'est pas un vaccin Pourquoi leur a-t-on dit que cette injection allait les prémunir de la contagion, de la contamination alors que ça n'est pas le cas C'est justement parce qu'ils ne veulent pas répondre à ces questions qu'ils n'ont pas d'autre choix que de nous faire peur, de nous museler, d'essayer de nous dresser comme des chiens et qu'ils prétendent ainsi nous ôter toutes nos libertés. Eh bien, moi, je dis non. Et comme je le dis dans ma chanson, je n'abandonnerai jamais. Et comme je le sais pour l'avoir dit dans ma chanson, je sais que vous non plus, vous n'abandonnerez jamais. Et c'est pour ça que je continue, après 156 semaines de mobilisation, à sillonner les routes de France pour vous retrouver. C'est pour célébrer cette certitude. Certains me jugeront peu fréquentable. Certains penseront que je ne suis pas légitime pour dire ce que je dis, parce qu'ils considèrent que les artistes sont la lie de l'humanité, que les artistes, d'ailleurs, ils l'ont dit, ne sont pas essentiels, et que donc ils ne sont pas légitimes même lorsqu'ils parlent. Mais c'est d'ailleurs ce qu'ils pensent aussi des citoyens. Je pose simplement une question. De quel droit ces gens se placent-ils au-dessus des autres De quel droit cette petite élite qui s'autocongratule décider que quelqu'un est essentiel ou que quelqu'un n'est pas fréquentable. Pour avoir vécu de ma plume toute ma vie, je connais le pouvoir des mots. Je sais le bien qu'on peut faire avec les mots et je sais aussi le mal qu'on peut faire avec les mots. Les mots qu'utilise l'actuel président ne sont pas employés par hasard. Il sait ce qu'il dit et il sait ce qu'il fait. Les mots sont les passants de l'âme, disait Victor Hugo. Alors je pose une question. Quelle âme a celui qui déclare un jour Une gare, c'est un lieu où on rencontre des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Quelle est l'âme de celui qui déclare un jour Je ne céderai ni aux fainéants, ni aux cyniques. Qui sont ces fainéants Qui sont ces cyniques qui sont, M. Macron, ces gens qui ne sont rien Sont-ils pour vous de ces gens que l'on calmait à Rome en leur donnant du pain et des jeux de cirque Est-ce ainsi que vous voyez tous les Français et toutes les Françaises Un ouvrier vaut-il moins qu'un gérant de chez Rothschild Un médecin qui soigne précocement ses patients vaut-il moins qu'un chroniqueur euh, de télévision ou de radio, euh, pétri de conflits d'intérêts Pour moi, monsieur Macron, pour moi qui ne suis pas essentiel, selon vous, une âme vaut une âme, une vie vaut une vie, un chemin vaut un chemin. La France se meurt. La France se meurt parce qu'elle n'a plus de grands hommes. Où sont les grands hommes aujourd'hui Où sont les, les Victor Hugo Où sont les, les Lamartine, les Jean Jaurès Où sont les généraux de Gaulle Où sont tous ces êtres qui ont bec et ongles défendu l'honneur de la France, les valeurs de la France, l'intérêt de la France et pas leur intérêt personnel Où sont ces hommes qui ont fait briller leurs idées par leurs actions et pas simplement par leurs écrits Où sont-ils aujourd'hui Victor Hugo, poète et ancien député de la France doit faire trembler de colère chaque nuit les murs du Panthéon où il repose devant l'attitude lâche et désinvolte des 375 députés qui ont déserté l'Assemblée nationale lors du vote d'une loi inique qui limite la liberté de ses concitoyens. Durant cette crise dite sanitaire, ceux qui nous gouvernent et qui ne leur en déplaise n'existent que grâce à nos suffrages auront tout sacrifié, nos libertés, la fraternité, la joie de vivre ensemble dans notre pays, l'égalité, la parole publique, le secret médical. Ils auront fait fi du principe de précaution. Ils auront sacrifié la vie. Ils auront mis en danger la vie d'autrui. Or, la vie est le sanctuaire de l'humanité qui méprise la vie. Méprise l'humanité et l'histoire oui, l'histoire nous a appris qu'il y a fort peu à attendre des gens qui méprisent l'humanité. Qu Lors de, de mes nombreux déplacements, je vous ai toujours proposé de rebâtir, de reconstruire notre fraternité. Cette fraternité que l'actuel gouvernement voudrait briser dans notre pays. Justement parce que la fraternité, c'est le dernier rempart de la liberté. Cette chaîne d'unité, c'est maintenant qu'il nous faut la forger ensemble. Car l'avenir commence maintenant.